Moi j'ai juste donné euh, une expérience, c'est le cas de, de Whirlpool à Amiens euh, donc qui est le, le gros événement qui a eu lieu durant ma campagne législative. Euh, la première fois où j'arrive, donc les militants fonds nationales sont déjà passés sur le site. Euh, et euh, moi, je distribue un tract pour dire qu'il faut euh, faire du blocus sur les produits Google et ainsi de suite. Et j'entends des trucs sur réfugiés, assistés, tout ça. Et euh, parce que c'est pas seulement sur les Arabes, hein, ça peut être aussi sur euh, le, le gars qui ferait semblant d'être handicapé. En fait, c'est tous les gens qui sont à proximité... On a, dont on a, on a tous un cas de chômeurs qui ne cherchent pas vraiment du boulot, on peut, tous, si on, tu vois, on peut tous trouver ça dans notre entourage. Et donc c'est de projeter les gens vers autre chose, mais de pas les projeter vers des chiffres ou leur disant euh, des, des, des vastes statistiques ou des grands discours sur le libéralisme. Mais là j'arrive en montrant la photo de Jeff Fettig, donc PDG de Whirlpool, en montrant euh, sa maison puisqu'il a une immense demeure avec euh, 81 chambres, 47 salles de bain, euh, une piscine intérieure, avec euh, des terrains de, de tennis à découvert, accès direct à la plage et tout ça, en montrant la maison et en demandant aux salariés, mais euh, si jamais vous aviez ça en sortant de chez vous, qu est-ce que, euh, est que vous en prendriez encore à l'assister, aux réfugiés, ou est-ce que vous direz, putain, mon adversaire, il est là, c'est clair, et c'est son château que je dois brûler. Euh, voilà. Et donc, je, je pense que on arrive à... En fait, il faut détourner la colère, il faut ce que j'appelle reconstruire un « eux » et un « nous », c'est-à-dire, c'est quel est l'adversaire est-ce que notre adversaire, c'est le travailleur immigré Ou bien est-ce que notre adversaire, c'est avant tout le PDG qui ou l'actionnaire qui est, est parfois loin, invisible et qui licencie Mais il faut le donner à voir ça aux gens pour qu'il pour y, pour qu y ait à nouveau des affects. Quoi. Et dans une, une expérience comme celle que vous citez, euh, vous vous rendez compte que ce, ça, ça accroche ça bah oui, bah, d'abord on arrive à avoir des gens qui viennent avec nous euh, en réunion publique, ce qui n'était pas gagné d'avance, euh, puis on sent qu'on éveille, on suscite une sympathie. Mais c'est pas seulement euh, euh, le discours qu'on tient, c'est une présence, c'est organiser un match de foot avec les gens, hein. nous on a fait ça, des, des, voilà. C'est on, on, on organiser des tas de trucs comme ça qui fait qu'on rôtisse un lien et qu'après il faut que le discours il soit pertinent et paraisse pertinent aux gens. Et donc il faut que c'est la conjonction des deux. C'est voilà.